Hey, commandant à Bon. Alors. Hop, on monte et on escalade. What's up, les potes? C'est super tart. Bonjour, c'est super tart. Allez, hop là, bim, à la fois que bim. Allez, hop là, bim. À terre, à terre. Play. Donc on est sur PC, enfin il est là, oh là là il est magnifique, mieux que sur PS4 en plus, et mieux que sur Xbox 360 parce que je l'ai sur Xbox, et au oh, propos, ça, ça a pris un coup de jeune, hein. surtout en mode FPS, mon gars, là. Alors, donc moi ça va bien, surtout à la sortie j'étais fou, et je l'ai installé, bon par contre c'était un peu moins installé, je le cache pas, c'est un peu long bref. C'est parti, on a trois étoiles, ça fait se mettre du feu dans l'action, oh là là là, j'aime quand même, donc là vous voyez, euh, là il y a une petite carte, désolé pour les petits bugs, parce que mon PC, C'est un i 5 peut-être, mais euh, faut, faut il faut qu'il se branche, hein, et là, euh, des fois, même euh, quand je le branche, il bug un tout petit chouïa des fois, donc c'est un petit peu chiant mais c'est pas, euh, je trouve un moyen, je pense que je vais baisser un petit peu les graphismes pour, pour moins ça c'est pas grave, hein, ça me change pas, c'est le je jeu, c'est le jeu qui vient. bien, les graphismes, j'en fous un peu. Donc là, voilà, je joue le petit Michael. Oh, Bonjour. Non, c'est Franklin. Je, je me cours tout le temps. Voilà, c'est Franklin. Franklin, bonsoir. Donc là, je suis en mode première personne et il y a le mode troisième personne. Oh là là, c'était pas épique. <rire> le mec, il se joue du tout, il meurt pas du tout. Non, bah, nom. Allez hop. Oh, c'est magnifique quand on prend une voiture, surtout. Bon, fucker, bitch. Allez, hop. Oh, tu veux te fight? Tu veux te fight? Raté. Tu veux te fight? Oh, boum, boom hey, Boum, bitch. Alors, hein. Fais-moi le malin, hein Oh, putain, il m'a mis une patate. Allez, hop. Salut. Hop, cordonnement. Il est mort. C'est bon. Allez, hop. Oh là là, c'était mon beau. Hop, on met fils, bien mort. Oh, putain. Oh, putain, je me fais tirer dessus. y <rire> bien, la tâche de sang, là. Oh, mon dieu. Hop, ça passe. Comme notre Trailer, euh, quand je l'avais découvert qu'ils euh, annoncent sur PC. Hop, euh, on va l'appeler euh, Jackie Jackie. Ouais, on va l'appeler Jackie Trailer, Jackie Trailer. Toujours la Jackie Trailer. Pu oh, putain. oh putain, oh putain, oh putain. Hop là, hop et <rire> tu m'as pas eu <rire> Allez, attention. Les flics. Oh là là, c'est tellement bien quand tu prends le gun. Hop hop hop hop hop hop. Donc euh, voilà. Oh là là, la vue en arrière. Bon, par contre, je sais pas où je vais. Ouh, oh, le petit dérapage. Ah, bah, je... Hop, on a trouvé la police, en plus. Allez, hop, salut. Je me bats. Allez, hop, voilà. Ouais. Ouais. Ah, là là, le Capitaine bitch arrive. Attention, oh purée. Oh là là. Hop, j'ai quitté Trailer j'ai quitté trailer toujours, j'ai quitté Trailer Oh là, il prend je suis très très fort au pilotage, je me suis beaucoup entraîné sur Xbox avant. voilà, donc c'est ça comme frise. C'est des petits freeze, hein. J'espère que ça vous dérange hein. pas. Soyez quand même, parce que moi j'ai pas un b 7 hein. j'ai pas encore hein. cette sous pour euh... économiser plutôt du matériel pour YouTube que euh, du matériel. Oh salut toi, tu veux monter Non, bah tant pis. Hop tu meurs. Et attention la crêpe, hop la crêpe. J'aime la crêpe. Mmh, J'aime la crêpe. Allez on passe par l'autoroute. Oh purée, putain pourquoi y a un trou dans le pont Tu comprends pas pourquoi il y a un trou il peuvent pas le réparer non Donc c'est parce que je suis toujours poursuivi par la police mais les étoiles clignotent, donc c'est à dire qu'ils m'ont lâché. Je pense à moins que je fais une connerie et donc là au moment où je me fais repérer par le petit petit radar bleu, oh là là attention si ça vient oh, en rouge je me suis fait repérer. Oh les baguettes, oh putain je me suis fait repérer. Oh là là la connerie là. Bitch, putain, bitch, motherfucker, bitch Oh, je me suis bloqué. Oh oh, ça va mal finir. Oh putain, je suis bloqué. Oh non, non, non, oh, non, Hop, on tente de l'écraser. Ça n'a pas marché. Recul. ou oh, le putain, il va a évité. Non. Oh putain. Ta gueule. Oh, bitch. Oh purée, je suis mort. Je n'ai pas plus. pas à t'abonner. Peace. bientôt.